Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous cliquer sur s'abonner, abonnez-vous, à liker. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Oh là là, bébé lui veut faire euh, la vidéo avec moi ce matin. Oui, mon ami, j'arrive, hein D'accord. Alors, euh, les amis, euh, aujourd'hui, nous sommes euh, jeudi le 1er avril. Voilà. Nous sommes jeudi le 1er avril. Alors, euh, ce matin, je veux vous présenter encore, je veux vous parler de, des avantages de Pétrompé. Non pas des avantages en réalité, mais comment vous devez gagner. Avec Pétrompé Alors ce matin, je fais cette vidéo encore pour te booster. Toi qui est déjà dans Pétrompé ou toi qui me découvre, avec cette vidéo, qui ne connaît pas encore pris compris et qui va certainement s'inscrire après avoir suivi cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater ici, vous pouvez voir mon retrait dans cette vidéo, mon journal de retrait Pétrompé du 29 mars, du lundi 29 mars. Vous pouvez voir mon retrait d'un peu plus de 2 millions de francs CFA sur Pétrompé où j'ai fait le retrait de 3 888 dollars à Pétrompé c'était lundi lundi le 29 Donc, et aujourd'hui nous sommes jeudi nous ne sommes même pas encore vendredi nous sommes jeudi et vous pouvez voir le solde de mon compte actuellement je suis à 5000 dollars alors comment je fais <coughs> excusez moi Comment je fais pour réussir avec Pétrompe? Pé? Comment je fais pour gagner autant à Pétrompe? Pé? Sachez que ce n'est pas simplement en, a, en, en investissant. Mais le premier secret, alors le premier secret pour gagner dans Pétrompe, Pé, c'est d'investir au minimum euh, à partir de 99 dollars, où vous allez gagner au moins 1 dollar par jour. Mais je vous recommanderai au grand mot d'investir à partir du baril de 249 dollars qui coûte 171 000 francs. Mais, si tu n'as pas les moyens, donne-toi des moyens de commencer au moins avec le baril de 67 000 francs qui est celui de, euh, de, de, de 99 dollars qui va te permettre de gagner un peu plus d'un dollar chaque jour. Maintenant, quand tu as déjà acheté ton baril, je t'invite à activer ton binaire. Alors, vous pouvez voir ici vous pouvez voir ici euh, que mon binaire, il est actif. Que faut-il faire pour activer son binaire Alors les amis, pour activer ton binaire, je veux te demander déjà, même si tu n'aimes pas parrainer, si tu veux activer ton binaire, alors va inviter au minimum six personnes. Pourquoi six personnes Pourquoi six personnes Parce que dans ton binaire... Tu as une personne ici, une personne là. Alors, tu es qualifié pour le binaire. Pour commencer à recevoir les bonus du binaire, tu devrais, pour cette personne-ci, avoir encore trois personnes à gauche. Donc, tu devrais ajouter deux autres personnes à ta gauche et deux autres personnes à ta droite pour être qualifié pour ton binaire. On se comprend? Je dis encore ceci. Pour activer ton binaire, tu as besoin d'inscrire une personne sur tes deux côtés du binaire, chacune des une personne, donc vous voyez ici, c'est Binary Side, ici, Binary Side, que vous devez, je vous de, recommande de l'enlever en automatique et de basculer soit à gauche, soit à droite. Dès que vous avez une personne à votre gauche inscrite, alors basculer, euh, à votre droite inscrite, alors basculer et aller vers la gauche ou vice versa. Et lorsque vous avez une personne qui a déjà activé, inscrit des deux côtés, dès qu'ils vont acheter leur baril, votre binaire, il va s'activer. Maintenant, lorsque le binaire est activé, ça ne signifie pas automatiquement que vous allez commencer à toucher les gains du binaire. Pour pouvoir commencer à toucher les gains du binaire, les amis, vous devez avoir trois personnes ici, trois personnes là. Donc, vous devez avoir trois personnes à votre gauche, trois personnes à votre droite qui auront des packs actifs. Maintenant... Pour que Pétrompe vous paye le, le gain du binaire, il va falloir que Pétrompe vous fait. Quand vous allez faire la somme des barils de ceux qui sont à votre gauche et la somme des barils de ceux qui sont à votre droite, c'est-à-dire ces trois personnes plus ces trois personnes, Pétrompe vous payera les 10% de la, mo vous payera la moitié de, de la pâte la plus faible de votre binaire. Donc, ce que je vais vous recommander aujourd'hui. Je sais que vous n'aimez pas former des équipes. Je sais que parrainer pour certains, c'est compliqué. Mais croyez-moi, pour gagner gros dans Pétrompe, il faut faire le réseau. Vous pouvez le remarquer ici, binaire bonus. Vous remarquerez que j'ai déjà gagné 67 000 dollars. Donc, les gains du binaire, soit une valeur. Je vais faire ça court. 67 427 dollars déjà gagnés en binaire. Je vais le multiplier par au plus bas mon 550 bon. francs CFA. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà gagné 37 millions de francs avec P3P seulement dans les gains du binaire. Je ne vais pas parler des autres gains, mais seulement... Dans le gain du binaire, j'ai déjà eu 37 millions de francs. Alors, c'est possible, c'est pas de la magie, c'est n'est pas euh, du portefeuille magique, c'est juste pétromper et l'envie de se lancer, et l'envie de gagner, l'envie de faire dans une opportunité qui te paye et qui te paye raisonnablement. Petron P te paye en moyenne 1,5% par jour de ton capital jusqu'à atteindre 300% pour un contrat de 10 mois. Mais ces 10 mois-là, tu peux les raccourcir. Tu peux les atteindre avant les 10 mois, les 300%. Comme vous pouvez le voir, là, je suis à 98%. Donc, bientôt, je vais récupérer mon... Euh, je peux même déjà dire ici si c'est 98%, mais alors là, quand vous voyez, vous voyez que j'ai déjà eu déjà normalement mon investissement. Il va me rester 10 000 dollars à gagner. Alors, les amis, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que toi tu attends, mon frère, ma soeur, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, peu importe. où tu te trouves. En m'écoutant, aujourd'hui, je t'invite je à passer à l'action. Je t'invite à passer à l'action et à te former un réseau. Comment tu vas te former un réseau dans trompé Je vais t'inviter à te connecter dans Facebook, à créer un vrai profil avec un vrai nom qui est le tien. À accéder au groupe euh, euh, Facebook, comment gagner de l'argent en ligne. Allez sur Facebook, tapez la barre de recherche. Euh, Je sais pas si on peut le faire, euh, Facebook, là. Tapez la barre de recherche, voilà. Tapez la barre de recherche dans Facebook. Vous cliquez sur comment gagner de l'argent en ligne dans des groupes Facebook. Voilà, je vais vous donner pour aller, pour ne pas être très long dans la vidéo, vous cliquez sur la barre de recherche, vous tapez sur comment gagner de l'argent sur Internet. Ensuite, euh, ensuite. Intégrer chaque groupe. Après, chaque une minute, vous intégrez un groupe. Chaque une minute, vous intégrez un groupe. N'intégrez pas plus de 10, 10 groupes en moins d'une heure. Donc, dès que vous intégrez 10 groupes le matin, vous sautez, vous attendez la journée pour intégrer encore euh, d'autres groupes. Voilà le secret. Et ensuite, faites des petites posts. Faites des petits posts du genre « Hello !» Je viens de découvrir une nouvelle opportunité qui me permet de gagner, par exemple, 3 dollars par jour, sans parrainage, sans vente. Et alors, vous me direz des nouvelles, des commentaires que vous aurez, tout ce qui vous restera à faire, les amis. On ne reste pas les bras croisés. Il vous suffit de suivre vos différents posts dans les réseaux sociaux et de répondre aux messages de vos prospects, de créer un groupe de prospection où vous allez les ajouter et ensuite les coacher, leur donner des informations, animer votre groupe WhatsApp et c'est ainsi que vous allez vous forger votre réseau. Surtout, dites la vérité à vos membres. Je dis encore, n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre, les amis. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre. N'investissez pas plus que ça. Parce que, comme dans tout... Entrepreneuriat, comme dans tout business, c'est un risque. Vous voulez construire une maison, vous voulez ouvrir une boutique, c'est un risque. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les clients chaque jour. C'est un risque, mais qui vaut la peine d'être pris. Donc, je t'invite à devenir entrepreneur aujourd'hui, mais entrepreneur du web. Je t'invite à devenir entrepreneur numérique. Depuis le confort de ton canapé, depuis le confort de ta maison, tu peux gagner ta vie. Alors, alors, l'ordre tu... Arrête. Excuse-moi. Je suis tellement pressé de te parler de cette opportunité, de t'inviter de à intégrer cette bonne opportunité, de t'inviter à sortir de ta précarité. Je t'invite aussi à arrondir tes fins du mois, difficiles ou non, ça t'aidera certainement. Alors arrête de te lamenter dans ta situation, arrête de dire que tu as perdu un boulot, arrête de dire que voilà, on ne te paye pas bien. Voilà aujourd'hui, tu as la possibilité de décider de ton futur. Et tout, ce, tout cela euh, dépendra de ton engagement. Je vais t'inviter à t'inscrire. Le lien, tu le trouveras en description alors, de la vidéo. Rassure-toi dans les commentaires. Beaucoup viennent mettre les commentaires et leurs liens. Alors, rassure-toi que tu es dans mon équipe. Olga, l'avenir ou Chavi Chanel qui sont mes, mes teams. Rassure-toi que tu t'inscris via mon lien pour t'assurer d'avoir le coaching qu'il te faudra pour percer dans Pétrompé. Alors, par la même occasion, je vais inviter tous ceux qui... Je vais aller dans le programme des récompenses. Voilà, je suis en train de vouloir booster euh, ceux qui sont déjà dans Pétrompé et qui, se, euh, qui travaillent d'un bien que mal à forger des équipes et avoir des récompenses. Vous pouvez voir que Pétrompé offre, offre plusieurs... Euh, récompense, euh, comme vous pouvez le voir ici, en fonction euh, du, du, du, du de votre travail, du nombre de points que vous avez, vous avez les niveaux de récompense de qui commence par un, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, rubis, etc, etc. Moi, vous pouvez constater que je suis au niveau de saphir, bientôt je serai diamant, donc voilà. Je vais vous inviter à Fort, à travailler fort encore parce que c'est grâce à ceci aussi qu'on avance. C'est en forgeant le réseau que vous avancerez. Mais sachez que nous sommes en train d'organiser un grand programme au Cameroun qui va permettre à tous ceux qui seront au minimum réduits dans chacune de nos équipes d'être... Primé. Donc, on va passer aux awards. On est en train d'organiser une méga super conférence award pour primer ceux qui travaillent. Alors, si tu es triste, je t'invite à booster ton équipe pour monter Ruby et à booster ceux qui sont sous toi, etc. Voilà, donc vous pouvez voir ici les niveaux de récompense, les niveaux, les titres de vos downline. donc je vais vous inviter, mais moi particulièrement pour inviter ceux-ci, donc je vois les efforts, ceux qui sont en train de former les équipes et qui sont au minimum stars, voilà, je vais organiser des dîners avec vous et avec vous, oui pour ceux qui sont à Yaoundé, ce que je vais appeler dîner d'affaires, pour vous coacher davantage, pour vous donner davantage de secrets, pour vous booster aussi en même temps, et c'est là aussi pour que vous partez transmettre cela à vos fioles. Voilà, donc, euh, si vous êtes euh, dans ma team, reconnaissez-vous, et c'est certain, vous êtes dans mon groupe, vous êtes inbox, on se retrouve dans mon inbox, et je vais programmer le dîner avec vous à Douala et à Yaoundé, voilà. Alors, je pense que j'ai déjà assez parlé. Je vous ai déjà donné euh, le secret pour gagner dans p 3 Il faut activer vos binaires et inviter au minimum trois personnes à votre gauche, trois personnes à votre droite pour commencer à recevoir les gains du binaire. Alors, je vais vous montrer combien j'ai reçu de mon binaire aujourd'hui. Voilà. Bang Vous pouvez le voir ici. J'ai reçu. Regardez très bien. Aujourd'hui, j'ai reçu 1320$. dollars de bonus du binaire 1320 dollars les amis ça fait combien en France CFA sans rien faire sans rien faire permettez-moi d'ouvrir la calculatrice pour vous voilà permettez-moi d'ouvrir la calculatrice et de calculer ce que Petron m'a offert en, en bonus du binaire vous voyez pourquoi je vous demande d'activer vos équipes de vous activer c'est une bonne opportunité. Alors, n'ayez pas peur de la présenter sans ou oublier de préciser à la personne à qui vous la présentez que tout est un risque. Mais peut -pé jusqu'ici est fiable. C'est un vérifiable paye. Mais que la personne n'investisse que ce qu'elle est prête à perdre. Voilà. On n'investit pas pour perdre, mais on se prépare à l'éventualité que ça puisse arriver. Donc, voilà. J'ai gagné combien en binaire ce jour si je multiplie par 550, ou oh 570 au bas mot. Donc, j'ai gagné 752 400 francs CFA en binaire aujourd'hui. Est-ce que c'est petit ah, Imaginez combien de stacks de ciment ça va me permettre d'acheter. Les amis, aujourd'hui aussi, regardez, multiplions combien je vais faire de retrait. 5 dollars, multiplié par 570. 2 893 000 francs CFA. Voilà. Donc, en une semaine dans Pétrompé, je gagne environ 5 millions et poussière de Pétrompé. Alors, si cette opportunité n'est pas l'opportunité de ta vie, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça sera. Mais voilà, la balle est dans ton camp. Trop parler, c'est maladie. crève de bavardage. Je vais passer calmement à mon retrait Pétrompé. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez. Euh, des préoccupations. Et pour ceux qui n'ont pas, voilà, vous pouvez voir là les 3800, 3800 hein, euh, ils sont là. Donc je vais passer au prochain retrait. Pour ceux, je dis encore, pour ceux qui ne se sont pas encore enregistrés dans euh, ma mailing list, donc euh, ma liste de diffusion d'emails où j'envoie des mails, où j'envoie euh, des informations assez euh, euh, clés et où vous êtes les premiers à recevoir des opportunités, même avant qu'elles n'arrivent sur YouTube. Voilà. Ouvrez la description de la vidéo. Vous allez trouver le lien pour inscrire votre adresse email et recevoir mes mails automatiquement et les premières informations. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ta carte prépayée Bitcoin. Alors, si tu es au Cameroun, je t'invite à Commander ta carte, elle est de 14 500, elle coûte 14 500 francs. Avec cette carte-là, lorsque tu vas vendre tes bitcoins ou tes autres monnaies électroniques, tu as la possibilité chez moi euh, de recevoir directement la paie dans ta carte Visa. Alors, Steve, Steve Info, mon tilleul, il peut témoigner. Déjà, il est celui-là qui a déjà fait un retrait hier de 900 et poussières de dollars en BTC. Et il a reçu la paie directement, plus de 500 000 francs dans sa carte Visa prépayée que j'ai nommée carte Bitcoin. Et c'est très merveilleux. Alors, je vous invite à utiliser la technologie et, et, et euh, utiliser aussi les moyens financiers et, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui s'y a à faire. Quoi. On se comprend. Donc, voilà. Euh, je vais lancer mon retrait et comme vous savez après le retrait, il faut aller dans sa boîte email, confirmer confirmer euh, le retrait en question voilà, ce que je vais faire depuis mon téléphone portable ce que je vais faire et ensuite vous allez juste remarquer que ça va passer de « pending confirmation on email » à « pending tout simplement voilà ça va passer à pending tout simplement donc euh, voilà j'arrive au terme de ma vidéo alors si tu es nouveau sur ma chaîne youtube je vais simplement t'inviter vous voyez je vais juste actualiser là parce que je l'ai déjà fait je vais simplement t'inviter à t'abonner tu vois là c'est bon j'ai confirmé mon retrait euh, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et comme je le dis toujours, l'argent est bon dans notre porte-monnaie. Ne laissez plus l'argent dans les plateformes. Ne laissez plus l'argent sur les plateformes. Ce sont pas les portefeuilles. Enlevez, mettez-vous dans vos portefeuilles Bitcoin et vous produirez bien plus là-bas. Voilà. J'espère que euh, la vidéo euh, vous a euh, aidé, et aidera vos fioles. N'hésitez pas à la partager, à booster vos équipes avec cette vidéo-là. Voilà. Donc... Euh, voilà comment j'ai réussi donc Pétrompé et, et que je continue à réussir. Alors, big up à tous. N'oubliez pas de vous inscrire. Le lien en description. N'oubliez pas de laisser votre adresse email en description de la vidéo. Vous trouverez le lien. Donc on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao